L'ancien bahut, ça, ça date de dans les années 90. Collège, lycée. Enfin, moi bon, je n'étais pas allé au lycée, je suis allé juste au collège, donc je suis allé à l'établissement là. Après, je suis parti sur une autre ville. Ouais, Ces années, auraient... ouais, 90, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça, 90. Parce qu'après en 2000, je suis allé glisser euh, sur une autre île. Bon, je vais y aller parce qu'il fait déjà une chaleur crevée. Un truc de malade. On va ramener titine. Et voilà. Allez, plus les gars.